Avec nous, également, non pas un, un artiste, mais un sportif, Aurélien Fontenoy. Bonjour Aurélien. Bonjour. Euh, ancien champion du monde de vélo trial, qui euh, consacre maintenant, depuis quelques années, son, son talent pour des, des spectacles et des vidéos. Euh, mm -hmm. on peut même te présenter comme un, un youtubeur, en plus de, de ton passé de, de sportif de haut, de haut niveau. Euh, pour présenter la, la discipline à nos amis Harmonicis qui connaissent peut-être pas ce que c'est que le, le vélo trial, euh, comment toi tu, tu définis ce sport euh, Alors c'est un vélo très particulier, c'est un vélo qui n'a pas de selle. Le but c'est de franchir des obstacles, monter sur des obstacles avec son vélo. Okay. Bah, c'est marrant parce que moi, quand j'ai entendu le mot réaliste, je pensais que c'était un recyclage <rire> de déchets. Ouais. Ah oui, c'est recy... ouais. <rire> bon, bon, euh, <rire> l'art de, de l'équilibre sur, euh, sur deux roues. Hein, cette, voilà, c'est ça. De la... bah, voilà, on voit, c'est la maîtrise de son vélo, c'est franchir des obstacles. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais euh, c'est un vélo qui est très particulier. Le but, c'est de franchir des obstacles sans jamais euh, tomber de son vélo, poser le pied au sol... Euh... C'est beaucoup de maîtrise, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'explosivité. Euh, voilà. On a remarqué, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il n'y a pas de sel sur les vélos de Treville. Ça ne sert à rien, on est, on est toujours en, en tension sur, sur ses jambes. C'est un, un sport euh, de précision qui peut se pratiquer sur beaucoup de, de terrains, euh, même sur des terrains très euh, inattendus pour ce type de, de vélo. C'était un peu ta, ta marque de fabrique euh, ouais. après ta, ta carrière d'aller tester. On le voit là sur ces, ces images, des endroits assez insolites hein, pour faire du, du vélo. Oui, bah après c'est vrai que on cherche toujours plus original comme comme terrain d'entraînement ou comme euh, voilà des, des, des terrains alors c'est de l'enduro enfin moi j'aime bien toutes sortes de vélos donc là c'était dans le Verdon euh, voilà j'aime bien prendre des risques de manière euh, consciente, mais, mais voilà, ça fait aussi partie du sport, du sport extrême, euh, ou sauter d'un pont, le plus haut pont d'Europe. Tiens, euh, c'est pas mal aussi. <rire> bon là, il y a un élastique. Il y a un élastique quand <rire> même. Quand même, élastique même ouais. On <rire> le voit pas forcément bien sur la vidéo. Le vélo la, est la attaché. La attaché le... mais, ouais. euh, les deux, hein, le pilote et le vélo étaient attachés à l'élastique et, et vaut mieux. Mais j'imagine que ça doit faire quand même des, des bonnes sensations. Ouais, ouais, c'est <rire> des sensations sympas, ouais. Bon, c'est un, un extrait d'une vidéo best-of euh, bah, qui rassemble comme ça. Quelques-uns des, des défis que tu as pu mener, euh, notamment pour ta chaîne YouTube. Il y a plus de 800 000 abonnés, fans de, de la chaîne d'Aurélien Fontenois. Euh, c'est une belle réussite. Oui, il y a eu un bon engouement. Ça a permis de démocratiser aussi euh, le vélo trial et le vélo d'une manière générale, puisque bah, la compétition, ça ne nous permet pas d'en vivre. Et puis, c'est un sport qui est méconnu. Donc, euh, c'était une bonne option pour, pour le faire connaître. Tu évoques euh, la prise de risque. Tu as une, une attirance... Euh, un peu particulière pour les, les ponts, ah. <rire> et, et, et notamment les ponts près de chez nous. Celui-là, je ne sais pas Dernier si vous connaissez euh, ce pont, il n'est pas très loin des studios de Télé-Grenoble. Ouais, bah c'était d'ailleurs tout à l'heure, juste avant de venir. Hein. <rire> c'était plus rapide, hein. euh, voilà, ils se sont trompés, on voit le, ouais, le quoi... signalétique du, du vélo en bas, mais bon, moi c'était plus simple ici apparemment. Il y a des bouchons en, en bas, bon, c'est le pont des Sablons qui fait le lien euh, entre la, la Tronche et, et Grenoble, le quartier de lîle verte. Ouais, là où il y a le Juste voilà, et, et, bah, je me suis dit au moins si je tombe, c'est rapide. <rire> bon, habituellement, Juste. les vélos ils ont le droit de passer en bas sur le trottoir comme tout le monde. Voilà, et d'ailleurs je déconseille de reproduire ce que je viens de faire. <rire> Il y a eu des années d'entraînement, des repérages, ça n'a pas été fait n'importe comment. Il y a un, un pont euh, qui euh, fait parler de lui dans l'actualité ces dernières semaines, c'est le pont de Brignoux, mmh. euh, qui a été incendié et qui est aujourd'hui interdit aux voitures et aux, aux vélos. C'est un, mmh. un pont qui va vous, vous rappeler aussi quelques souvenirs. Oui, ouais, quelques, quelques souvenirs. Je repasse devant là en ce moment et bon, bah, je me dis que je ne sais pas si j'ai bien, bien fait de le faire, mais en tout cas, c'était un des derniers moments pour le faire comme ça. Effectivement, il a pris feu. Donc là, bon, c'était encore un peu plus extrême parce que là, il n'y avait pas possibilité de pédaler. Il fallait monter sur une barrière avant, grimper voilà, en sautant comme ça euh, les freins bloqués. Et puis là, j'ai trouvé une autre petite option plutôt que de rouler dessus. On va voir, je pense. Ah, je suis allé au bout parce que cette vidéo, j'ai trouvé impressionnante. Le, le, le pont des Sablons, c'est déjà engagé, mais c'est assez large. Là, ouais. euh, il n'y a bah, pratiquement que la place pour une, une roue de vélo. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller là Hop. Et il, est plus, il est plus étroit, il est plus raide. Là, en plus, euh, bah, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas traverser au-dessus des voitures. Et, les, et je vous garantis, et... ça fait des sensations. Hein. Ah bah la, la, la circulation n'est pas coupée. Ça veut dire que vous l'aviez fait euh, en, ah oui, en ça douce, fait comme on, comme on dit, ça. Euh, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Sans autorisation particulière, non, sans prévenir ah oui, d'accord. <rire> et, et, et les, les voitures, les, vous pensez que les chauffeurs avaient, avaient la sensation qu'il y avait quelqu'un au-dessus de leur tête ah, Alors, passé. je pense que personne ne s'attendait à avoir un vélo là-haut. Et puis on voit là les premières voitures commencent à, à s'arrêter et il y a eu quelques cris ouah t'es malade ou oh, félicitations bon il y a eu un peu des deux je pense que voilà les gens à gauche étaient même arrêtés en me voyant comment euh quand j'ai pour prendre prendre vidéos vidéos, ouais, sympa on voilà. On a entendu les freins qui c'était parce que ouais, ouais. -raid, ah oui, était raid quand même. Ouais. <rire> on se fait peur sur un, un, un défi comme celui-là Parce qu'une fois qu'on est engagé, bah forcément, il faut bien qu'une ouais, Non, faut, faut non faut pas y penser, faut pas penser au risque moi je Je sais que je suis penser j'ai fait Moi, je beaucoup plus étroites, beaucoup plus raides, fait plus dangereuses. beaucoup plus étroites, hauteur qui raides, peur. plus plutôt la partie mentale que technique qui qui peur. C'est plutôt la partie mais euh, on ne le fait pas si, si on ne le sent pas. Quoi. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il y, y a zéro risque. Hein. Euh, problème de vélo, problème de, de Dupont, euh, voilà Mais il ne faut pas y penser, il faut y aller. C'est ça les sensations. Il y, y a déjà eu des, des, des grosses gamelles, des, des, des, des frôlées à la correctionnelle euh, Non, je, ça fait plus de 20 ans que je fais du vélo trial. Et euh, honnêtement, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Une blessure en Coupe du Monde où je me suis cassé un petit os de la main. Mais jusque-là, euh, pas de bobo. Donc, euh, et il y en a, a des ça. défis et des vidéos sur la, la chaîne euh, d'Aurélien oui. Fontenoy. Il y a certaines qui font plus de 4 à 5 millions de, de vues. Oui. Euh, donc il y a toute une communauté qui suit comme ça vos, vos, vos défis. Il faut arriver à se renouveler, mais vous avez toujours des, des bonnes idées euh, pour, pour faire ça. Alors, Aujourd'hui Aurélien est venu avec son maillot, non pas de compétiteur ni de youtubeur, mais avec son maillot d'organisateur mmh. d'événements, puisqu'on va parler d'un événement nouveau à Grenoble qui va avoir lieu le dimanche 22 mai sur les, les contreforts de la Bastille, mmh. une, une DH. Alors, ça ça. ça c'est le nom pour les spécialistes, c'est quoi une ouais. DH alors c'est le diminutif de downhill, ça veut dire en fait, euh, bah, cette fois-ci ça va être du vélo de descente, donc euh, quelque chose d'inédit je pense à Grenoble, c'était descendre les escaliers euh, très connus de la Bastille, mais cette fois-ci le plus vite possible, donc on va organiser tout un parcours dans, dans ces escaliers qui partent euh, du musée dauphinois jusqu'à la fontaine du Lion sur les quais, et donc on va aménager plein de modules, des sauts, euh, des wall rides, ce qu'on appelle des grands virages relevés, et j'ai invité bah, une vingtaine de pilotes internationaux euh, pour euh, relever ce défi. Alors, le parcours, vous l'avez dans la tête, il n'est pas encore aménagé comme il le sera le jour de la descente, mais non. vous l'avez déjà, vous testez à, à votre façon avec le, mmh. le vélo. On, on, on voit, c'est des marches que beaucoup de Grenoblois connaissent. C'est un Normalement, c'est ces marches-là qui permettent d'accéder au musée dauphinois et la cité du Rabot juste au-dessus. Voilà, bah, je pense qu'on y a tous laissé une petite goutte de sueur pour les monter. Donc, euh, ça montre que c'est aussi assez raide en descente, que c'est impressionnant. Et là, bah, dans ce parcours-là, euh, bah, ça, ça va aller très vite. Il y aura plein d'obstacles qui vont être aménagés avec des sauts très impressionnants, des figures. Euh... Euh, voilà, on, on attend pas mal de monde, euh, ça va être vraiment un bel événement. Et c'est vrai que cette nouvelle casquette d'organisateur, bah, c'est un nouveau défi pour moi parce que c'est quand même. Euh, voilà, on, on veut montrer que Grenoble c'est une ville qui est, qui est très active dans le vélo. Donc, euh on, je vais essayer d'être à la hauteur de ça. On a vu la fontaine du Lion là sur le, mmh. les quais Saint-Laurent. Ce sera l'air la, d'arrivée de, de cette descente assez euh, inédite. Ouais, ouais, ça va arriver là. Et puis bon, normalement, il y aura un très joli saut devant le devant le Lion. Peut-être qu'on se mettra la tête en bas euh, devant le devant le Lion. Donc. Ouais. Sympa. Vous avez en tête les modules, j'imagine qu'il va y avoir un peu de boulot d'aménagement pour euh, oui, oui. relever les virages, faire des sauts, des bosses ouais. bah Là, ça va être une semaine de musculation, à porter du bois, à scier, couper, ça va être du gros boulot. On a le parcours en tête. Euh, voilà. Je ne dis pas tout, mais il y aura des belles surprises. Bon, on a vu que c'était un peu étroit quand même dans les escaliers. Il y aura mmh. la place pour le public. Comment vous allez gérer ça aussi Ouais, donc on invite surtout les gens à monter dans le jardin du musée dauphinois. C'est là où on va vraiment mettre euh, les exposants. Euh, justement, je ferai une petite démonstration de VTT trial. Euh, il y aura de la musique, une buvette, des initiations dréziennes, des sorties véloélectriques. Il y aura plein de choses. Donc ça va vraiment se passer ici le, le, le, le, le spectacle. Et puis après, dans, dans les escaliers, on aménagera des petites zones pour le, pour le public. Et puis bien sûr, à l'arrivée, sur les quais Saint-Laurent, ben il y aura... On va, on va dédier un espace justement pour le public. Donc. Mais ça reste assez étroit, c'est vrai. Dimanche 22 mai, donc une mm. première pour ceux qui aiment les, les sports mm. spectaculaires et, et le, le VTT notamment, avec donc des pilotes de haut niveau. Ce n'est pas ouvert au, au grand public une descente comme celle-là Non, non, non. Là, le niveau, il est vraiment trop élevé. C'est un niveau euh, international. Donc, c'est les meilleurs euh, mondiaux en VTT de descente, en VTT freestyle, donc ceux qui font des figures, euh, en enduro. Enfin, vraiment, voilà, c'est chaque discipline. Il y aura les meilleurs pilotes. Ça vient d'Espagne, d'Angleterre. Euh, euh, un peu de, de toutes les nations. Euh, donc, non, il y aura un gros niveau et plein de rails différents, quoi, de styles différents. Non, on retransmettra nous cette course après coup sur, mmh. sur, sur Telegram, mais on pourra la suivre en, en direct aussi. Euh, forcément, ouais. euh, en tant que YouTuber, vous serez présent sur les, les réseaux sociaux pendant l'événement. Pendant ouais. Oui, bah moi là, justement, la visibilité, les réseaux sociaux, tout ça, c'est mon domaine. Donc, on a mis une grosse production là-dessus. Il, il y aura 5, 6, 7 caméras qui vont suivre tout le parcours. Un drone FPV, c'est des petits drones qui vont super vite, qui vont nous suivre. Euh, donc, tout ça, ça sera en live, surtout la finale. Donc, ça sera deux runs de 15h30 à 17h à peu près euh, sur ma chaîne YouTube et mon Facebook. Très bien, dimanche 22 mai, donc une nouvelle édition, ça a vocation à se pérenniser cet événement bah, J'espère et puis euh, pourquoi pas, alors la Bastille c'est un site qui est assez protégé pour le VTT, qui est normalement interdit, mais pourquoi partir pas, j'espérerais je, voilà, partir du haut de la Bastille quoi, pour avoir une super belle descente complète. Et ouais, là, ça ferait quelques minutes de, de descente. Ouais, là, ça serait une belle descente, là. Ouais. Et, bon, bah, on, on va on y espère. arriver. On espère que la première voilà, va justement déjà. inciter <rire> tout le monde à aider Aurélien sur ce, cet événement et qu'il puisse s'inscrire dans le, dans le paysage de Grenoble. Alors, Aurélien, il est, il est super fort en, en descente, on l'a vu, mais il est aussi assez fort en, en montée. Euh, L'an dernier, euh, il avait réussi à gravir euh, une des tours de la défense avec son vélo. La voilà, cette tour, tour Trinity, je crois qu'il fait plus de 140 mètres euh, ouais. de haut. C'était un, un défi euh, presque plus sportif que, que technique, hein, cette ascension oui, ouais, bah, c'était un vrai défi. Euh, alors, pour le coup, qui a été euh, fait en lien avec une association qui s'appelle Rêve. Où je suis euh, le parrain de cette association qui aide les enfants malades. Et là, c'était un vrai défi euh, sportif, puisque techniquement, monter des escaliers, pour moi, c'est, je dirais pas simple, mais, mais, mais c'est. C'est le quotidien. Voilà, voilà. <rire> c'est une, une facilité. Après, c'est la, la longueur. Là, c'était presque une. 30 minutes, je crois, d'ascension. Et puis, je n'ai pas utilisé mon trial qui fait 8 kg Là, c'est un VTT plus ou moins ordinaire qui fait 14 kg Donc, beaucoup plus compliqué. Euh, et puis, justement, bah, c'est un très beau lien puisque justement, mon événement sera aussi euh, euh, en, en lien avec l'association Rêve. Et Noah, l'enfant que j'ai soutenu, là qui sortait justement d'hôpital, va faire la course. Je l'ai invité à faire la course. Il donc, il va l'essayer. On aménagera un petit peu pour lui, mais il sera là, il sera présent. Donc, ça me fait vraiment plaisir de... De le revoir. Bon, il y avait 760 marches, j'ai compté. Ah ouais, okay. euh, la, bon. moi je comptais à la, plus à France, la fin. <rire> il, y a, il y a une tour qui a encore un peu plus de marches que celle-là, c'est la, la Tour Eiffel, je crois que c'est un objectif mmh. depuis quelques années. Euh... Oui, ouais, bah, on est en contact avec la Tour Eiffel et même euh, encore plus grand, la Bourge Califa, hein, on, on a des contacts. Euh, voilà, c'est des projets qui sont très longs à monter, des autorisations qui sont très compliquées. Euh, voilà, si la Tour Eiffel ou la Bourge Califa me voient sur Télé Grenoble. Je ne bon. <rire> sais pas s'ils si nous écoutent, mais ouais. euh, parfois le maire de Grenoble euh, écoute Télé Grenoble. Et à Grenoble, il y a une tour, la tour Perret, ouais. qui hum. est en pleine euh, restauration pour hum. ouvrir au grand public en 2025. Alors je ne sais okay. pas si vous êtes déjà allé repérer. Il y a un escalier à l'intérieur. Hein. Il y a des marches qui mènent jusqu'en haut. Eh bien allez, parfait. pour. Euh... <rire> Pour la réouverture. Ben voilà, ça peut être une idée. Euh, je le lance à voilà, l'idée à Eric Piolle qui nous regarde tous les jours. En 2025, Aurélien Fontemont, il est prêt à Allez. inaugurer cette tour avec son, son vélo euh, trial. Est-ce que vous pratiquez le, le surf, Aurélien euh, Non, mais j'aimerais bien, justement. Ouais. Ah. J'avais proposé de faire du, du, du surf à vélo, mais c'était une idée. Et ben voilà. On va découvrir qu'on peut pratiquer le surf aquatique ici, chez nous, à, au milieu des montagnes.